Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à tous. Euh, ce matin, j'aimerais vous montrer les applications qui payent réellement. Qui paye réellement. Voilà. Voilà. Voilà l'application. C'est touche Satoshi. Satoshi, vous cliquez. Vous cliquez. Voilà vous voyez ça mine ça mine btc y a btc Ethereum, bnd trit shiva Doggen. ok je rentre au milieu là où c'est écrit mining. tu vas voir bon là ce matin j'ai eu deux blocs, deux blocs et puis dans de deux blogs ça fait chaque bloc bloc faire ici regardez en bas là où c'est écrit bt s 28, 28 165 voilà là j'ai eu 28 155 65 et en bas j'ai 28 167 ok bon en tout j'ai 28 166 BTS. Voilà, j'ai récupéré donc là en haut, là en haut BTS 0, 381. BTS et à ma droite, j'ai 456 BTC. Voilà. Je clique si moi. mon là c'est là où on fait le retrait et je clique euh, je vois je, bon, tu vois je dis à BTS, btc et From. donc je clique je clique je clique sur le tirer et voilà total des actifs du compte converti usdt 0,9 j'ai 0,9 BTC, btc voici là au milieu le premier c'est BTS, j'ai 381 BTS, 0,381 BTS. Et en bas j'ai 456 BTC. Cela en convertir 0,09 dollars. Donc je ne suis pas encore arrivé au maximum pour retirer. Donc j'attends encore un peu dans une semaine avant de le retirer. En même temps avec le PTS donc sur cette site ce site il n'y a pas d'anac. Hein. et le site a été créé le 2 juin donc il n'y a pas très longtemps donc si tu as la possibilité de t'inscrire sur le site fais le maintenant va juste dans ma description le lien est là et tu t'inscris rapidement Sinon, tu risques de rater une grande opportunité. Tu peux te remporter. Gros, gros, gros. Somme d'argent. Voilà. Euh, là, je ressors. Je ressors. Bon. Bon, c'est tout. C'est tout, les gars, c'est tout. Et maintenant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour le nouveau site que je vais te montrer dans une autre vidéo et tu ne rateras surtout pas si tu es abonné à ma chaîne tu vas reçu tous les nouvelles vidéos que je vais balancer tu peux les regarder et, et euh, te mettre à t'inscrire Comment ça fait de l'argent les gars C'est très simple. alors Je me fais de l'argent sur ce site. Ça fait déjà un mois. Donc sans te mentir, tu peux aussi gagner de l'argent dessus. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci. Merci. Après bientôt.